Bonjour, bienvenue dans la sixième vidéo de Strophologie, j'aide à l'arrêt tapagique euh, Pour cette vidéo aussi, je vous explique la séance Donc on va faire un exercice qui s'appelle le trattac Le trattac, je vous, montre les, je vous montre comment ça se produit Donc on pointe le doigt devant soi On pointe. On, on regarde un point loin devant soi on ramène tout l'extérieur vers ce point là on ramène sur le front on ferme les yeux on rentre dans son être intérieur et on relâche et avec la respiration ça fait inspire je monte le bras je bloque ma respiration je ramène mon doigt au milieu du front j'expire et je relâche donc ça c'est pour le premier exercice on le fera trois fois de suite et ensuite, il y aura une pause d'intégration. Donc, ça veut dire intégrer ce que l'exercice nous a produit. Ensuite, on va faire l'exercice du balancement. Donc, c'est simplement venir balancer ses bras comme un enfant. Venir balancer ses bras. On s'arrête. Respiration lente. Et on fera trois fois de suite. Une deuxième fois. On s'arrête. Et une troisième fois. On s'arrête. Ensuite, pour la situation avec le geste signal, euh, j'ai choisi une situation où la colère est mise en avant. Donc, c'est simplement euh, s'imaginer, faire appel à notre visualisation où on est dans une maison propre et rangée, où on a donné beaucoup d'énergie pour faire, euh, pour avoir le résultat d'une maison propre et rangée. On est apaisé, etc. On se pose dans le fauteuil tout doucement, etc., etc. Et euh, notre enfant ou notre conjoint ou le membre, un membre de notre famille euh, va déposer un objet sale euh, sur, euh, sur le bord d'un meuble où un enfant va, va, va, va jouer avec ses jouets, etc. etc. Euh, et donc ça va nous agacer, ça va nous mettre en colère et on va venir remplacer par le fait d'aller, par exemple, faire une marche. Ou faire une course à pied etc et donc c'est vraiment pour ce geste signal là euh, faire simplement bouger ses pieds trois fois de suite trois quatre fois cinq fois on peut le faire autant qu'on veut ça dépend comment je vais guider la séance donc voilà ça va être cette situation là ensuite on va faire une pause de totalisation donc c'est venir intégrer tout, tout ce que la séance nous a procuré tout ce que, euh, toutes les sensations qu'on a vécues, etc. Toujours dans une, dans une idée de non-jugement. Donc, quand on a des pensées, simplement les laisser passer sans s'en sans, sans préoccuper. Euh, et puis, tout doucement, on va faire une désophronisation. Donc, ça va venir réveiller le corps des pieds à la tête, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, voilà, j'espère que vous êtes prêts. Euh, je répète euh, ma petite phrase habituelle des cinq dernières séances. Vêtements où vous êtes agréable dedans, vêtements amples, de préférence sans chaussures, à pied nus ou en chaussettes, histoire d'être bien apaisé dès le départ. Voilà, donc on peut commencer la séance. Une chaise derrière vous, coussin pour avoir le dos droit, voilà, voilà. Donc... Je vais juste adapter mon écran pour qu'on voie un petit peu mieux. Voilà, voilà, voilà. On peut commencer la séance. Je suis bien droite sur mes pieds. Mes orteils touchent le sol. Je peux enfoncer mes pieds plus profondément dans le sol pour avoir le contact avec le sol. Qu'est-ce que je ressens dans mes pieds avec ce contact sur le sol Suis-je bien ancré Suis-je suffisamment dans mon corps Tout doucement, je vais revenir dans mon être intérieur par l'exercice du tratak. Je vais simplement monter le bras à l'inspire poser mon doigt entre mes deux yeux en retenant ma respiration et venir relâcher à l'expire. Je commence l'exercice. J'inspire, je lève le bras, je pointe un point loin devant moi, je rassemble tout l'extérieur vers ce point-là. Je retiens mes respirations et je ramène tout l'intérieur dans mon corps. Je suis en contact avec moi-même. J'expire et je relâche. Je peux ouvrir les yeux. Je recommence l'exercice une deuxième fois. J'inspire, je pointe mon doigt loin devant moi. Je ramène tout l'extérieur vers ce point-là. Je retiens ma respiration. Je ramène mon doigt entre mes deux yeux. Et je rentre dans mon être intérieur. J'expire et je relâche. Je peux ouvrir les yeux. Une troisième et dernière fois. Je monte mon bras à l'inspiration. Je pointe loin devant moi. Je ramène tout l'extérieur vers ce point-là. Je retiens ma respiration. Je mets mon doigt entre mes deux yeux. Je reviens dans mon être intérieur. J'expire et je relâche. Une troisième et dernière fois. Je pointe mon doigt loin, loin, loin devant moi. Je ramène tout l'extérieur vers ce point-là. Je retiens mes respirations. Je ramène mon doigt entre mes deux yeux. Je reviens dans mon être intérieur. J'expire et je relâche. Je peux fermer les yeux. Les bras sont le long de mon corps. Ma colonne est bien droite. Ma tête dans le prolongement de son axe. Mes épaules sont détendues, relâchées et je fais une pause d'intégration. J'intègre toutes les sensations de la séance que je viens de faire à mon rythme. Si des questions me viennent, je les laisse passer. Si des pensées me viennent, je les laisse passer. J'inspire profondément, j'expire. Comment je me sens dans mon corps Suis-je bien Suis-je en harmonie avec moi-même Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer Qu'est-ce que je peux faire pour changer mes sens sensations désagréables J'inspire et j'expire, je me sens bien dans mon corps, mes épaules sont relâchées, ma tête est relâchée, je peux ouvrir ou fermer les yeux, c'est comme je veux, j'inspire, j'expire. Tout doucement, je m'apprête à faire le deuxième exercice. Je me balance simplement sur mon corps. Je peux commencer l'exercice à mon rythme. Seul mon bassin ne bouge pas. Je suis les mouvements de mes bras. Je fais une simple rotation sur moi-même mon bassin bouge en même temps, c'est pas grave je le laisse bouger avec je peux aller plus vite ou plus lentement si je veux et tout doucement je m'arrête je recommence une deuxième fois je me balance comme un enfant. Mes bras balancent dans le vent. Je peux sentir le vent sur mes bras. Sentir mon bassin suivre le mouvement. Ou mes jambes. Sentir le contact sur le sol à chaque balancement. Et je peux relâcher. Une troisième et dernière fois, je me balance sur moi-même. Mes bras tournent le long de mon corps. Ma tête suit le mouvement. Je me languis comme un enfant. Ça m'amuse. Je me sens gaie à l'intérieur. Je peux aller plus rapidement ou plus lentement, c'est comme je veux. Et je m'arrête et je viens m'appuyer sur le rebord de mon dossier. Je peux faire une pause d'intégration, intégrer ce que l'exercice m'a procuré comme sensation ou comme idée. Les pensées passent, les questionnements passent. Comment je me sens dans mon corps Je suis détendue et apaisée. Je ne ressens plus mes pensées. Elles passent et je l'accepte. J'inspire profondément, j'expire. Tout doucement, je peux rentrer dans une méditation, faire appel à ma visualisation. Je coupe tout doucement le contact avec l'extérieur pour revenir dans mon être intérieur et apercevoir dans mon écran mental un appartement rangé une maison rangée, propre et nettoyée. Le salon est rangé, le carrelage pris. J'ai installé des fleurs sur le rebord de la fenêtre. Je sens ces odeurs circuler dans la maison. Je peux sentir son parfum en respirant lentement. Je me pose sur mon fauteuil, contre le dossier. Et je contemple mon appartement rangé et nettoyé. Il y dégage une sensation de paisibilité, de satisfaction de moi-même. L'escalier est propre. Je peux marcher à pieds nus sur le sol sans avoir des crasses dans les pieds. Mon tapis est aspiré. Il est agréable au toucher. Ma table de salon est propre. Elle brille. Je profite de ce moment de satisfaction avec moi-même. Je suis heureuse d'avoir pu entamer ce travail pour moi-même et pour les autres. Je profite de ce moment de calme, ce moment de bonne fatigue. Je me remercie d'avoir effectué ce travail. Grâce à toutes les forces données, ma maison est propre et nettoyée. Il fait bon vivre. Je peux enfin m'apaiser. Un membre de ma famille vient me voir pour me parler avec une tasse à la main. Il s'assied à côté de moi. Il dépose sa table sur la table du salon. Nous commençons à discuter paisiblement, calmement, il reprend sa tasse, et je vois le rond de taches sur ma table. Je m'agace, je n'ose lui dire un mot, j'aimerais lui dire de prendre un chiffon et de nettoyer, mais je l'écoute parler, continuer à parler. Et je continue à m'agacer à l'intérieur de moi. Que puis-je faire J'ai arrêté de fumer. Je dois essayer de, de respecter ma décision de mon arrêt abagique. Alors après notre discussion, je décide de mettre mon manteau de sortir, marcher, prendre l'air. Et je marche. À ma marche, je peux assimiler le mouvement. Je marche le long des rues. Les oiseaux chantent, le soleil brille. Je peux respirer profondément. J'inspire, j'expire, je peux reprendre ma marche et associer le mouvement, je regarde autour de moi, des rires éclatent chez mes voisins, il fait bon vivre dehors, la température est douce. J'ai bien chaud dans ma veste et dans mes chaussures. Je continue à marcher en essayant de parfaire ma décision d'arrêt à Je marche et je continue à marcher. L'envie me passe. Je préfère largement écouter les oiseaux à l'envie de cigarettes. Alors j'écoute les ajo-santé, je les observe dans le ciel, tout en continuant à marcher, tout en associant le geste de la marche. Je continue à marcher, et mon envie passe de plus en plus. Enfin, je parfais ma de... mon envie d'arrêt apagique. Je continue à marcher. Et tout doucement l'envie me passe, elle me passe encore. Aussi loin que je marche, aussi loin l'envie me passe. Je marche à mon rythme, je peux courir si je veux, accélérer mon pas si je veux ralentir mon pas, c'est comme je veux, j'arrive au bout du chemin et je peux retourner paisiblement chez moi, me disant simplement qu'il suffit simplement de prendre une serviette et d'essuyer la tâche sur la table du salon ou de simplement dire aux membres de ma famille de prendre le torchon et d'essuyer lui-même, car j'aimerais qu'il respecte mon travail. Alors je continue de marcher jusque chez, jusque chez moi. Paisiblement, calmement, je reprends le contrôle de mon être, J'inspire profondément, j'expire longuement. J'entre et je m'aperçois que, que la tâche a disparu. Je me sens heureuse. Alors je continue de m'installer sur mon fauteuil. J'allume la télévision ou j'écoute de la musique. Et je me repose dans mon fauteuil. Paisiblement, calmement, je suis satisfaite que mon travail ait été respecté. doucement je prends conscience de l'extérieur qui m'entoure le contact sur ma chaise le contact sur mes pieds je peux arrêter ma visualisation éteindre mon écran mental et j'intègre tout le bienfait de la séance J'intègre toutes les sensations que la séance m'a procurées. Mon corps se sent bien et détendu. Je me sens relâchée. Mes pensées se sont apaisées. Ah, J'inspire profondément et j'expire longuement. Et je peux pousser un cri de soulagement si je veux. Tout doucement, je peux venir me mettre sur le rebord de ma chaise, le dos droit, les mains sur mes jambes, sur mes cuisses, comme un pharaon. Et je peux, à mon rythme, venir réveiller mes pieds. Je peux ouvrir les yeux si je veux. Je peux tendre mon, détendre mon corps. Réveiller mon corps petit à petit, selon ce que j'ai envie, selon ce que j'ai besoin. Revenir dans l'ici et maintenant, à mon rythme. Et quand j'ai fini, je peux, je peux remercier la vie de ce cadeau. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Demain, c'est le dernier jour. J'espère que mes séances ont pu vous aider et continueront à vous aider. Si vous avez besoin de plus de vidéos, vous pouvez toujours revisionner les vidéos. Euh, elles sont peut-être identiques, mais ça peut vraiment aider à l'arrêt tapagique. À tapagique. Et, euh, et donc, on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Si vous souhaitez me contacter pour donner votre avis ou avoir euh, une discussion sur, euh, sur mes vidéos de sophrologie, vous pouvez me joindre sur le mail qui s'affiche ici en bas. Et je suis ouverte à tous vos questionnements et ouverte à toutes vos suggestions que vous pourrez faire euh, par rapport à la semaine de sophrologie que j'ai organisée. Voilà, j'espère qu'elle vous apporte du bon, du positif qu'elle vous fasse du bien. J'ai un peu triste que ce soit l'avant-dernière, mais je garde l'espoir pour la dernière séance de demain. Donc, euh, voilà. Et les histoires ne se finissent pas. Donc, en avant pour d'autres aventures. Salut